Le projet consiste à créer une ferme pédagogique pour qu'on puisse prôner et peindre l'agroécologie, mais surtout le manger sain. J'essaie de cultiver, de mettre en place des associations de, de cultures. C'est une vision en fait de l'agriculture pour moi en associant l'élevage et les cultures. Donc la polyculture et élevage. Autoconstruire mes outils. C'est que des objets de récupération. Et ces trouvailles, on va dire, vont me servir à, à créer un outil qui peut-être sur le commerce m'aurait coûté 300 euros. Ces méthodes, pour moi, qu'on trouve un peu archaïques, que certains peuvent trouver archaïques, pour moi, c'est l'avenir. L'éducation populaire, l'autoconstruction, la polyculture élevage, la transmission. Toutes ces valeurs, quand je parle d'autonomie, quand je parle de ferme pédagogique, je mets tout ça dans le même panier. Et je fais, euh, je fais la tamboula. Tout le monde va gagner. J'associe les cultures avec des plantes médicinales. La citronnelle, par exemple, va me servir de tisane, mais aussi de répulsif. Le, le principe, c'est de soigner le végétal par le végétal. Quand je parle de plantes médicinales, je peux aussi parler du compost. Parce que le, le, le compostage, c'est... C'est rien d'autre que le, du recyclage. On va essayer de diminuer l'impact, par exemple, de la pollution. L'impact euh, sur la santé, c'est-à-dire euh, l'obésité. Éduquer des enfants pour que demain, ils, ils puissent être plus forts, plus autonomes. L'éducation par la terre. Je trouve que c'est une bonne initiative, ce, ce concours. C'est un, un bon projet. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça ça aide dans, dans ça, ça vienne à nous, quoi, les agriculteurs. Quoi. La ferme, ce ne sera pas ma ferme mais ce sera euh, la ferme de la population.